Pourquoi t'es rentrée, Sam J'ai mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste, on y fait T'as vu ces brochettes de névrosée là, que j'ai au salon Avec moi, tu deviens millionnaire.